Est-ce que euh, pour ceux qui ont joué à Reman 3 vous avez été traumatisés par les Knarren? On a tous été traumatisés par les Knarren, mais, oh, mais vous savez que vraiment j'en ai pleuré j'en faisais des cauchemars Oh Je me rappelle que vraiment la première fois que j'avais joué j'avais totalement bloqué parce que j'étais en mode Mais pourquoi pourquoi je ne peux pas attraper cette chose <rire> Je comprenais pas mais en fait ça c'est de la vie et donc euh, ça sert à rien de ramasser de la vie quand vous êtes full life et j'étais en mode Mais mais pourquoi <rire> ça, Je comprenais vraiment pas genre j'avais passé vraiment trop de temps là dessus Si j'ai pas tous les bonus ça je me fous en l'air hein, je vous préviens Allez, on se revoit dans 4 manu 4 Non, reviens, reviens, Murphy, je t'aimais. Je vous raconte les potes, j'étais en cours de... Je crois que c'était comme... J'sais... Ouais, je crois que c'était comme... J'étais avec Teta Gedo en cours, parce qu'on est... On est... On était dans la même promo en DUT, et genre, la prof, elle a voulu parler de la, de la campagne d'Ubisoft avec les lapins crétins, genre, parce qu'ils avaient fait des trucs de malade, genre. Et genre, elle a parlé de lapin crétins, elle a dit « Ah ouais, les lapins crétins, ils sont trop kawaii !» Et genre... Quand J'ai entendu ça, mais. Légit, je rigole même pas, j'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré <rire> J'avais les larmes aux yeux, j'avais des larmes qui coulaient toutes tu sais. seules. Pour vous dire à quel point. À quel point Rayman est important pour moi Quoi <rire> <Kauaï. rire> Fais un effort, je sais pas Non mais en vrai. C'est pas une trop bonne instru pour faire un petit freestyle là, non Pas trop, non Oh, je passe ma meilleure soirée nostalgie avec vous, les potes, hein une Nouvelle animation de la boîte rouge, alors qu'on a déjà eu l'animation de la boîte rouge au début du jeu. Un plaisir. <rire> J'aime trop les excuses qui sortent. Oh Les gars, on arrive au cabinet du guérisseur. On arrive au cabinet du guérisseur, c'est... Oh là, là. Alors, meilleure phase, juste meilleure phase. Let's go Alors, oui, il se tape le cul, qu'est-ce qu'il y a Vous allez faire quoi Vous allez faire quoi, en fait incroyable regardez cette technique oh je comprends vous avez coupé une lombe ce noir nous allons des fois employer les grands moyens <rire> <rire> ah oh l'immense culotte pourquoi je dis ça Rayman... Rayman... Elle le dit pas. Normalement elle fait Rayman. <rire> J'ai des souvenirs assez bizarres. Rayman. Ah voilà Là tu me régales. là. Dis-le encore. Dis-le encore. <rire> je me casse. J'arrive le box J'arrive Ah je crois que lui il dit euh, le vendredi c'est le jour des blagues ou un truc comme ça. Le vendredi... Ou bon, alors c'est vendredi c'est poisson Je sais plus. Quand blague, vendredi. Ah ouais voilà, je veux vivre pour ce jeu. Mère Mère tous Mère, Mère, Mère, Mère Et dans Rayman M, je crois qu'il y avait beaucoup des trucs comme ça là. Genre en mode euh, pH d'autoroute un peu. <rire> Il me fait penser à Mélissairus sur sa boule Ah mais c'était avant ça hein. moi je pense qu'il a inspiré Mélissairus, c'est sûr. Ah c'est sûr, hein Personne ne veut faire un, un freestyle sur cette musique en vrai. Ce serait trop stylé, non Je vous jure dire qu qu'il y a un mec qui, qui fait euh, un freestyle là-dessus, mais... Euh... Je lui donne ma thune, genre. Vas-y, Rayman, les gros bras. Ah non, du coup. <rire> oh là là Je gère. Je gère. Je gère. Je viens de me rappeler qu'à l'époque, où je jouais à Rayman 3, je disais que je gérais la fougère. Et euh, ça m'a mis un petit sentiment de malaise qui a fait que je n'ai plus rien dit. Voilà euh, les potes c'était précisément dès que j'arrivais à cet endroit-là que je voyais le crâne là au fond, le... la porte-crâne là-bas. Dès que je voyais ça, j'arrêtais le jeu. J'arrêtais le jeu. J'arrêtais. J'arrêtais tout. Je redémarrais le jeu pour faire une nouvelle partie. Voilà. Quand j'étais petite c'était comme ça. J'avais trop peur. Je me chiais dessus. Voilà. On est bienvenue au désert des Knaren. Je vous réserve ça pour le prochain live, ok Ça vous dit